Um, le soleil est maintenant dans votre signe ainsi que Mercure pour rajouter la vitalité à l'intellect et vous rendre dangereusement convaincant dans toutes vos approches. La lune dans votre onzième maison faisant un carré avec Vénus dans votre deuxième maison vous incite à surveiller bien vos finances et vos dépenses et à éviter les dépenses impulsives. Car votre générosité durant cette période pourrait être un peu excessive, surtout dans les activités de groupe. Alors, soyez attentif à ça. Mais durant cette période aussi, vous, pour, vous pourriez ou vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'au 14 heures pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre douzième maison, une période qui porte une énergie lourde. Vous pourriez sentir que vous n'avez pas le goût ou bien vous n'avez vous, vous le goût euh, de rien faire, même pas euh, vous engager dans des activités de plaisir, vous serez plus incliné vers chercher, la tranquillité de votre esprit, et c'est correct, on doit donner à notre corps et notre esprit ce que, dont ils ont besoin. Il suffit de ne vous engager pas trop dans des discussions qui risqueraient d'être tendues ou d'escalader. Essayez de limiter vos interactions avec les provocateurs et patientez. Les prochaines journées seront fantastiques. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, dans votre signe. Une très belle vitalité vous habitera et votre optimisme et votre joie de vivre seront contagieux. C'est une très belle période et une très belle fin de semaine à en profiter au maximum, surtout avec une nouvelle lune dans votre signe vendredi et euh, d'ici les prochaines quelques semaines, attendez-vous à des changements qui pourraient avoir lieu dans votre vie durant cette période après que la nouvelle lune ait lieu. Ces changements pourraient être au niveau de votre lieu de résidence, de votre foyer, l'achat d'une maison ou bien des changements mineurs dans votre foyer actuel.